Comme c'est chou! Quelle drôle d'idée! C'est pour que tu sois une maman parfaite! Mais pourquoi faudrait-il que je te donne une fessée? Ben, il y a plein de raisons! Pour me punir d'une bêtise, par exemple! Comme ça, j'apprendrai à ne plus la faire! Ah! Bon, on essaie! Pourquoi pas? Mais je sais pas si je vais y arriver! Ou bon alors Euh, oui, euh, alors je regarde. Étape 1. Vérifiez que vous vous trouvez dans un lieu privé à l'abri des regards. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu mérites une punition. Non, maman, je t'en prie, je te promets, je le ferai plus. Oh, pas très bien, alors. Mais non, maman, il ne faut pas te laisser influencer. Il faut aller jusqu'au bout. Sinon, j'apprendrai jamais la leçon. Ah oui, je comprends. Je suis désolée. Il faut aussi que tu sois plus en colère. Ah ben non, non, non, regarde, c'est marqué. Hein. Attention, surtout, restez calme. Vous devez garder le contrôle de vous-même. Prévenez votre enfant qu'il ne doit pas résister et qu'il est inutile de pleurer. Plus vite commencera la fessée, plus vite elle sera terminée. La fessée doit être donnée avec le plat de la main et non avec un outil. Attention, pas directement contre la fesse nue car cela laisserait des traces. Gardez une main ferme sur le dos et ne parlez pas pendant la fessée. Prenez ensuite votre enfant dans vos bras, embrassez-le et dites-lui que vous l'aimez peu importe les circonstances. Je t'aime, peu importe les circonstances. Et toi, tu m'aimes Oui, maman, je t'aime. Maman, as-tu bien enlevé tes bagues, comme c'est écrit ici <rire> Ma bague de fiançailles, oh en a mince Mais c'est pas grave, <rire> c'était déjà bien. Oh, que tu es gentille. Tu vois, c'est ta maman qui mériterait une punition pour ça. Ah bah non, c'est pas possible. C'est réserve aux enfants.